Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler patch avec ce très très long mail, hein, ce patch énorme qui est tombé hier. Avec une petite hein, modification supplémentaire qui est tombée en deux temps. Mais vous allez le voir, c'est du très lourd qui arrive. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez à droite sur le overlay, vous ne pouvez pas le rater les amis. Les amis, donc je vous le disais, on a eu un petit mail complémentaire d'annonce de modification de musée. Du musée plus exactement, en plus du patch hein, du 1.067 sur lequel on va venir tout de suite après. Qu'est-ce que nous annonce Lilith dans cette annonce de modif afin de fournir une expérience de jeu améliorée et plus juste, les mises à jour et ajustements suivants seront apportés au musée. Les artefacts et reliques correspondant à Saladin, Gengis Khan, Alexandre le Grand, Constantin Ier, Édouard Tomiris et aux autres commandants seront ajoutés au fur et à mesure. On va donc avoir des nouvelles reliques, la V2 et aux autres commandants. C'est ça qui me dérange, j'aimerais bien avoir la liste complète. Point 2, un niveau d'étoile sera ajouté aux reliques. Augmenter le niveau d'étoile d'une relique augmentera les bonus du commandant correspondant. Le niveau d'étoile maximum des reliques sera progressivement augmenté. C'est pas plus mal parce que si on regarde, je pense que vous êtes tous dans le même cas que moi. Si on va au musée regarder ce stock, hein, j'ai j'ai que 1500 pièces d'exposition. C'est pas énorme. Et de l'autre côté, j'ai 20 000 pièces de reliques. Ça serait bien de pouvoir les claquer une fois qu'on a fini d'acheter toutes les reliques. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Point 3. Dans Route de la Renaissance, préparez-vous à la bataille et objectif journalier, les récompenses des pièces d'artefacts et des pièces de reliques seront ajoutées. Très bien, ça c'est très bien pour pouvoir monter les niveaux maximum. J'espère que ça sera pas blindé non plus avec des achats en gemmes, ce qui évitera que les baleines nous spamment direct. Point 4 est le dernier point, afin d'assurer un environnement de jeu juste et équilibré. On va arrêter d'acheter et de vendre des bundles Non. Pour tous, les lots suivants seront retirés du jeu. Approvisionnement 7 jours de pièces, exploration du passé et merveille de la connaissance. Si vous avez déjà acheté l'approvisionnement 7 jours de pièces, vous recevrez toujours les récompenses quotidiennes, mais vous ne pourrez pas le renouveler. Veuillez noter que le calendrier des ajustements ci-dessus est susceptible d'être modifié en fonction du contenu de jeu. Restez avec nous. Alors, il nous dit que le calendrier peut être modifié, mais il n'annonce pas de date. Hein. Et si on va, regardez, j'étais il y a deux secondes, si on va dans le musée, on voit bien que ce n'est pas encore ajouté pour le moment, peut-être ça va arriver avec la mise à jour ou peut-être plus tard ou peut-être dès demain, là pour le coup il n'y a aucune date, je pense qu'on aura plus d'infos dans les jours qui viennent, peut-être même entre le moment où je record cette vidéo et le moment où elle sort, on aura plus d'infos. Mise à jour 1.067, retour du printemps. Au niveau du timing, on est bien. Ça sera mis en place le 14 mars. Hein. Le 14 mars, c'est dans un tout petit peu moins d'une semaine, c'est dans six jours, donc c'est mardi de la semaine prochaine. Donc le jeu sera mis à jour vers la 1.067 à 6h UTC, 7h pour nous. C'est simple, avant la mise à jour, vous pourrez télécharger les données. Il nous annonce pas de délai, en tout cas pour le moment. Pour une fois, on a l'heure, mais on n'a pas le délai. On va voir, regardez, c'est quand même très très long ce patch. Hein. Vous avez vu tout ce que j'ai slidé, c'est assez impressionnant. Point 1, accueillir des beaux jours nous fait chaud au cœur et surtout chaud au portefeuille avec tous les bundles que vous allez nous vendre. La série d'événements Retour du Printemps va commencer. Voici les événements auxquels vous pourrez participer. Nouvelle floraison, 7 jours de quête pour de belles récompenses. Alors normalement, si j'ai bonne mémoire, corrigez-moi en commentaire si ma mémoire a éclaté, mais on devrait avoir... La deuxième file à 7000 gemmes dans cet événement euh, et la troisième file même euh, à 20 balles, mais la deuxième file on a eu déjà Esmeralda l'éclater juste avant, on a eu le magasin encore juste avant, donc normalement le cycle c'est tous les trois euh, les events saisonniers que ça tombe, donc ça devrait être là point 2, souhait pour les nuages faites voler les cerfs volants et faites des souhaits pour la nouvelle année, super, surplus de printemps, profitez de la brise printanière et obtenez des cadeaux à durée limitée, de toute façon pour la deuxième file hein, on va bientôt être fixé, on va avoir dans les jours qui viennent une vidéo faite par Lilith de la mâche probablement et comme d'habitude hein, on la regardera et on la commentera avec des petits arrêts sur images qui font plaisir point 4, atteindre des sommets relever des défis difficiles pour de belles récompenses. Point 5 choc des tempêtes. Bon, ok, faites preuve de vos, faites vos preuves en pleine mer. C'est toujours sympa euh, le choc des tempêtes et si je dis pas de bêtises, c'est deux sculptures euh, gratos. Donc on va aller les prendre. Entraînement aux armes. Alors entraînement aux armes, on l'a tous les mois, tous les événements saisonniers. Il ressort maintenant. On défie Loar. Je vous en referai un guide avec l'ordre comme d'habitude. À la recherche des merveilles, découvrez de l'attirail ancien et ouvrez la voie vers le pouvoir uniquement accessible qui sont en, au royaume qui sont en saison 3 de conquête ou euh, début de l'événement. Bon, intéressant en saison 3 ou en saison 3 ou en saison de conquête donc saison 4 de KvK. Bon on va voir ce que c'est la recherche des merveilles, qu'est-ce que c'est découvrir l'attirail ancien, je suis curieux ça parce qu'on a eu aucune info C'est peut-être le nouveau système d'attirail, peut-être, on va bien voir Point 8, le dernier point de ce premier point, Zénith du pouvoir, alors là il n'y a pas encore de fuite mais je suis impatient de voir les nouveaux skins Est-ce que ça va être un skin leadership ou est-ce que ça va être un skin plus intéressant pour la défense de garnison Point 2, saison de conquête. Bientôt un nouvel événement de pionnier, pionnier de l'histoire siège d'Orléans de la so saison de conquête. Alors là... L'ennemi est aux portes d'Orléans Si la ville tombe aux mains des Anglais Le pays tout entier suivra La pucelle est en marche Jeanne d'Arc est en marche pour buter pour buter, j dire pour buter pour buter les Anglais hors de France Sympa un petit event euh, propre à la France hein. Les royaumes en saison de conquête Pourront participer à l'événement de pionniers De la nouvelle histoire siège d'Orléans Dans cette histoire vous essayerez Le nouveau système des commandants auxiliaires Une toute nouvelle carte Et une campagne spécifique au siège d'Orléans Alors là je ne comprends plus rien. On a eu il y a un mois, l'annonce, même pas un mois, il y a trois semaines, l'annonce du nouveau système de KVK Roy et Warrior, Unbound et là on a sans prévenir l'annonce de siège d'Orléans qui est encore un nouveau système de KVK alors c'est bien qu'il y ait bien de système de KVK mais je vous le rappelle, la marche des âges ça fonctionne toujours pas, euh, le roi du Nil on en a fait que peu, donc c'est bien d'en sortir mais il faudrait peut-être consolider et puis on enlever certains s'ils si ne fonctionnent pas tout simplement et écouter peut-être le retour euh, des, euh, des joueurs, donc que je suis vraiment curieux et surtout le système de commandant auxiliaire. Chaque commandant peut équiper trois compétences auxiliaires des trois commandants auxiliaires distincts. Alors là, c'est si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est le système où je vous avais montré un screen. On a un commandant et on en a trois derrière et on peut leur prendre un skill à chacun et ça l'ajoute à votre commandant principal. C'est assez spécial comme système et ça va encore une fois donner un avantage énorme aux baleines puisque... Plus vous avez de commandants expertisés, plus vous avez de skills à votre disposition Donc forcément les mecs qui ont tous les commandants Vont nous péter la bouche d'une puissance À mon avis ça va être assez impressionnant Point 2, campagne du siège d'Orléans Dans cette histoire si votre alliance ou coalition Occupe l'hôtel de ville d'Orléans Et que la ville à mon avis c'est la grande zigouate, Et que la ville n'est pas ouverte à la contestation Vous pouvez choisir de commencer la campagne du siège d'Orléans Dans cette campagne vous défendrez Orléans En battant des vagues de troupes anglaises en approche Donc ça doit être des vagues de mobs, sympa si toutes les troupes en approche sont vaincues et que l'hôtel de la ville d'Orléans est capturé, la campagne échoue. Bon, très bien. Intéressant, ça a vraiment l'air très sympa, en tout cas sur le papier. Nouvelle carte, sur cette nouvelle carte du royaume perdu, vous incarnerez un guerrier français de l'une des six régions et vous aidez Jeanne d'Arc à défendre Orléans contre les Anglais. Vous devez combattre pour prendre le contrôle de la ville. Est-ce que les Anglais, c'est les autres joueurs Non, je pense pas. Je pense que vraiment, ça doit être une animation avec des mobs. Enfin, J'espère. 3, amélioration de la saison de conquête. En tout cas, là, sur le siège d'Orléans, avant de passer à l'amélioration de la saison de conquête, je suis vraiment curieux de voir comment Lilith va gérer ça parce que c'est ça a l'air super intéressant encore une fois sur le papier ça a l'air encore mieux qu'Warrior Boon mais est-ce que ça va être éclaté ou pas, je suis extrêmement curieux, là pour le coup j'ai eu très souvent accès au serveur de test, je n'y ai pas accès actuellement, je suis curieux d'y avoir accès, ça serait vraiment un truc de ouf de pouvoir tester ça en avance donc à l'amélioration de saison conquête, point 3 amélioration du musée Bon, on a eu l'annonce de modification, ah, donc ce sera bien dans le patch, ce sera bien mardi prochain Ajout de la possibilité d'améliorer les reliques, améliorer une relique augmente le bonus qu'elle fournit à son commandant. Enrichissement des artefacts du musée, de nouveaux artefacts et de nouvelles reliques de commandant seront ajoutées au fur et à mesure. Ajustement des effets de stratégie, agression, armure à pointe, retour sur travail d'équipe et le grand destructeur dans l'histoire du roi du Nil. La Donc ça c'est euh, des, euh, des skills qui sont liés aux trois arbres selon la stratégie que vous choisissez d'utiliser. J'en ai déjà parlé dix fois en vidéo. Point 3, la diplomatie entre plusieurs coalitions. Exemple, former des unions est désormais accessible à tous les royaumes perdus de la saison de conquête. Ça c'est vraiment cool. Fini, les coalitions qui sont limitées en nombre, on se retrouve à pouvoir fusionner au travers des unions. Ça c'est de la balle. Point 4, optimisation des règles des témoignages d'Otars et des récompenses d'Otars. Alors là, ça c'est déjà un avantage de cheater, mais si en plus il l'optimise, ajoute de nouveaux témoignages d'Otars légendaires. Ok, on va se faire défoncer par les baleines. Les témoignages d'Otars légendaires peuvent être distribués à n'importe quelle coalition, de n'importe quel camp, et pas juste le vôtre. Très bien, le nombre de témoignages d'Otars légendaires que vous pouvez attribuer dépend de l'histoire. Réduction du nombre de témoignages d'Otars que vous pouvez distribuer aux coalitions de votre propre corps de 300 à 240. Bon, il diminue le nombre. Votre camp n'a plus besoin de contrôler votre forteresse croisée pour que vous receviez une récompense d'otars. Ça aussi, c'est bien. Point 4. Amélioration de l'attirail et du forum d'état, je vous ai dit hein, il y a énormément de nouveautés, regardez il y en a encore pas mal Et dans autre amélioration là où on a les plus grosses cartouches, hein, vous allez le voir on en a plein Donc l'amélioration de l'attirail ajoute la fonction de transmutation Vous pouvez utiliser des pierres de transmutation pour transmuter vos pièces d'attirail, ce qui remplace les attributs par d'autres attributs aléatoires. Alors là, comment on va obtenir ces transmutations Est-ce qu'ils vont pas nous sortir des bundles pour ça On va bien voir. Les pierres de transmute s'obtiennent au magasin d'attirail, dans les succès du croisé du royaume, blablabla. Les récompenses modifiées des succès de croisés n'agiront que dans le royaume perdu qui commencera après la mise à jour de version. Attention Les récompenses modifiées des succès croisés n'agiront que sur le royaume perdu qui commence après la mise à jour. Les royaumes comme moi qui sont des gens en KVK... Eh bien, c'est banane. Point numéro 2, amélioration de la fonction de voyage. Enfin, vous pouvez passer certaines animations. Et par certaines animations, ils attendent toutes les animations. Donc ça, c'est vraiment de la balle. Point 3, optimisation de l'affichage de l'attirail dans votre inventaire. Super. Vous pouvez maintenant trier les pièces par date d'obtention. Bon, je ne vois pas à quoi ça sert, mais ok. Hein. Si vous l'utilisez, dites-le moi en commentaire parce que là, je ne vois pas trop l'utilité. Point 4, optimisation de l'ordre d'affichage des attributs de l'attirail. Ok. Ok. Point 5, et le dernier point, autre amélioration, c'est là normalement qu'il y a du lourd, mais ils viennent d'annoncer un nouveau KVK, je vois pas ce qu'on peut avoir de plus lourd, et le musée euh, version 2, on est déjà sur du très très lourd donc je pense que là, pour une fois, on va être sur du mineur. Point 1. Optimisation de la façon dont votre ville est téléportée quand la durabilité de votre muraille tombe à zéro. Autrement dit, quand vous, vous faites déboîter. Dans un royaume standard, votre ville est téléportée aléatoirement vers une des provinces extérieures. Dans le royaume perdu, votre ville est téléportée dans la province de départ de votre camp ou de votre royaume. Ok Optimisation de l'événement zénith du pouvoir. Ce qui veut dire que si votre muraille tombe à zéro et que vous n'êtes pas euh, à zéro en ressources, eh bien on ne pourra pas vous licher toute votre ressource, vous êtes automatiquement téléporté. C'est pas plus mal ça. Donc point 2, optimisation de l'événement zénith du pouvoir, optimisation des effets visuels, ok. Si vous migrez pendant l'événement zénith du pouvoir, vos données de classement seront effacées. Mais votre progression pour les quêtes d'événements sera conservée. Ce qui veut dire... Que les récompenses, vous ne pourrez pas les obtenir deux fois, mais votre classement, lui, il est reset. Donc, vous l'avez dans le cul. Là, c'est une double carotte. Non seulement votre classement, il est reset, ce qui est déjà le cas, mais avant, on pouvait récupérer les récompenses. Là, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus les avoir en double. C'est vraiment des bâtards de carotteurs là-dessus. 3. Optimisation du lot d'offres spéciales journalières. Quand vous achetez le lot, vous pouvez l'ouvrir immédiatement dans l'interface d'achat. Ok. Point 4, optimisation des rapports de bataille. Si le rapport de bataille de l'une de vos troupes est fusionné avec celui d'une autre troupe, les données sont aussi fusionnées. Ok, et ça c'est bien. Ça c'est très bien. Les rapports de bataille entre vos troupes et celles d'autres gouverneurs indiqueront également les données relatives au point de meurtre. Parfait. Point 5. Ajout de la possibilité de remplacer les troupes ralliées. Vous pouvez remplacer votre troupe qui se trouve dans l'armée ralliée dans, par d'un autre gouverneur sans avoir besoin de quitter l'armée ralliée. Enfin, on n'a plus qu'à rentrer et l'autre sort automatiquement. Ça va, c'était pas trop dur, c'est vraiment une bonne optimisation, ça. Point 6, optimisation du déploiement des troupes. Quand vous déployez des troupes, vous recevez des recommandations d'unité en fonction des talents des commandants principaux. OK, commandant principal. Point 7, optimisation de l'événement tombeau d'Osiris. Auparavant, vous ne pouviez pas entrer sur le champ de bataille du tombeau si vous aviez des blessés graves à l'hôpital. Désormais, vous pouvez entrer, mais... « Vous ne pourrez ni déployer, ni commencer à soigner les blessés graves tant que vous serez sur le champ de bataille. »« Eh bien, c'est très bien, relisons. Vous ne pourrez ni déployer, ni commencer à soigner les blessés graves tant que vous serez sur le champ de bataille du tombé d'Osiris. » Ça me paraît plutôt bien, on va voir si je le comprends bien, mais enfin, on pourra avoir, être en KVK, avoir un hôpital blindaxe et aller faire le tombeau. Point 8, les éclaireurs sur la carte ne vous bloquent plus quand vous choisissez un emplacement pour les bâtiments d'alliance, ok Point 9, alors ça, vous a l'air de rien, mais faut savoir que sur les très gros royaumes qui utilisent des bots, j'en citerai aucun, mais vous les connaissez tous, et ben les mecs spamaient d'éclaireurs, je vais aller balancer un serveur qui l'a fait, mais on ne va pas le balancer. Euh, ce qui empêchait de poser des bâtiments et ils l'ont fait pendant des heures, hein, vraiment. Donc c'est un truc de ouf, évidemment, ils avaient un bot. Point 9, ajout de balises de troupes pour vous permettre de marquer des troupes spécifiques. Ça, c'est cool hein, pour combattre et tout le monde frappe la même la même, la même troupe. Point 10, optimisation de cibles sélectionnées en surbrillance dans les réglages. Si la fonction est activée, quand une troupe ennemie est sélectionnée pendant la marche, son avatar est mis en surbrillance. C'est extrêmement bien aussi, hein. franchement parfait. Et le dernier point, ajout de l'équipement légendaire d'ingénierie et de récolte. Vous le trouverez à la force suite à la mise à jour. De nouveaux plans seront bientôt disponibles. Ne manquez pas les prochaines mises à jour. Donc, une très grosse, très, très grosse mise à jour. Qu'est-ce qu'on en retient Déjà, la mise à jour du musée, c'est énormissime, les amis. Le musée version 2, on va avoir des nouvelles reliques. Le siège d'Orléans, le nouveau système de KVK, il paraît oufissime. La grosse interrogation que j'ai, et là, dites-moi votre avis en commentaire, les amis, est-ce que... Les troupes anglaises dont il parle, desquelles il va falloir euh, se défendre, est-ce que c'est les adversaires qui sont sur d'autres camps et qui vont essayer de nous voler l'hôtel d'Orléans Ou qui, à mon avis, est la zigourade Donnez-moi aussi mon, votre avis là-dessus. Hein. mon avis, c'est la zigourade. Dans le Roi du Nil, ils l'ont renommée aussi, donc il n'y a pas de raison. Ou est-ce que ça va être une animation avec des mobs qui vont pop à une certaine heure et il va falloir défendre ce siège-là Je pense, j'espère que c'est quand même des mobs qui vont pop. Point 3, amélioration de la saison de conquête. On en a parlé, c'est le musée. Au niveau de l'amélioration de la tiraille du nouveau forum d'état, on le savait, ça va être la fête des baleines. Et autre amélioration, retenons la carotte du zénith du pouvoir. Retenons également le fait qu'on peut rentrer dans le tombeau d'Osiris avec des blessés. Ça, c'est énorme. Et il y a aussi l'union des coalitions qui va s'appliquer à tous les KVK et non plus seulement. Je crois que ça s'appliquait qu'au roi du Nil. Ça va être une très, très Grosse mise à jour, les amis. Je pense, allez, je prends un pareil. Je pense que cette mise à jour va durer plus de trois heures. Ou s'ils annoncent que trois heures, ils vont forcément déborder parce que là il y a trop de trucs. Et à mon avis, ça va bugger dans tous les sens. On connaît tous Kevin, et là à mon avis, il va faire n'importe quoi. J'espère me tromper, mais la mise à jour de mardi prochain, à mon avis, prévoyez 5 heures.